Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse, vous regardez la chaîne de télévision ETV. Et cette émission est diffusée également sur MyTV Caraïbes. vous pouvez nous suivre sur CanalSat, Orange TV et sur SFR. Euh, Aujourd'hui nous recevons le docteur saint luce parmi nous également nous avons le journaliste André-Jean Vidal. Euh, André-Jean Vidal, je vous laisse poser la première question de cette deuxième partie d'émission. Colored, c'est un roman Absolument. C'est un conte philosophique, non Un conte philosophique aussi. Parce aussi, que, oui. Voilà. C'est très, <rire> très important pour vous. connaissez quelque chose. C'est très important pour vous de d'écrire de, ce, ce, cet ouvrage. Oui, et puis je me suis rendu compte surtout que euh, ça parlait à d'autres personnes. Euh, c'était, on va dire, une, une fantaisie presque. Et que ça parlait à d'autres personnes euh, en Europe, en Afrique. Euh, il va être traduit bientôt en anglais il va sortir aussi en anglais. Et donc c'était évidemment pour moi un, un, un étonnement et qui m'a conduit, bien sûr, à continuer. De quoi parle Alors. Comme beaucoup de, de Guadeloupéens, où, euh, nous avons soif de nos racines. Et, et il se trouve que je suis pauvre Guadeloupéen de ce point de vue. Et beaucoup de, de, de nos compatriotes ont pu remonter euh, euh, 3, 4, 5 générations pour connaître leur, leurs ancêtres. Et ce, pas, ce ne fut pas mon cas. Quand j'ai pu, pu faire quelques recherches, je ne m'arrêtais qu'à à mon grand-père, et, et, et bien évidemment mon grand-père ayant eu des enfants à un âge avancé nous n'avons pas de photo du grand-père donc je, je m'arrête à mon père c'est quand même un peu triste vous qui êtes là devant moi vous avez, vous avez connu vos grands-pères et peut-être encore, encore plus loin et, et c'était cette, cette recherche et donc j'ai inventé une ancêtre Il fallait... ça, ça part d'une souffrance, je crois je crois, parce que quand on n'a pas de, de grands-parents, quand on n'a pas de, de, de quoi s'accrocher, quand on ne peut pas discuter avec son grand-père, donc les enfants qui ont leur grand-père, ils font profiter beaucoup, hein, parce que s'ils nous regardent, il faut, il faut profiter. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire euh, cet ouvrage On m'a dit euh, qu'il y a un, le roman euh, « euh, Adieu Bogota ». C'est vrai que... Alors, ce roman m'a donné envie euh, d'écrire. Mm -hmm. Pas forcément d'écrire... Euh, c'est sur long. le style ou c'est quelque chose qui vous a inspiré dans le... Comment ça s'est passé C'est sur l'humanité de, de ce roman, cette, cette discussion entre la personne âgée et euh, la personne qui s'occupait de, de, de cette personne âgée, mm -hmm. j'ai trouvé, et puis le, euh, aussi les différents espaces dans lesquels se passe ce roman. C'est-à-dire qu'on passe d'Europe à l'Amérique du Sud. Donc, donc ce côté de, de la fraternité entre les gens, et vous le retrouvez un peu dans colorette parce que, et je le dis un peu en français pour qu'on voit comment ça s'écrit, parce qu'on se balade depuis la Guadeloupe, on va en Afrique du Sud, on revient en Europe. Et, et, et ça, c'était pour moi important aussi de montrer. Et le mot, le mot « colote » veut dire fraternité que quand je me suis allé en Afrique du Sud et que euh, j'ai visité les espaces euh, euh, d'Afrique du Sud qui parlent de, de résilience hein, euh, j'ai compris aussi que les Métis on les appelait Colored et à, cette, à ce moment euh, vous savez que Mandela a eu une, une force extraordinaire dans, dans, la, dans la réconciliation j'ai trouvé ça un peu fort hein, puisque quand on sort de cette guerre aussi aussi puissante et avoir cette ouverture d'esprit. Je me suis dit je vais utiliser ce mot de, de métissage, de, de fraternité, pour euh, le titre de mon, de mon roman. Et euh, la première partie euh, parle évidemment de mon ancêtre, qui est né en 1685. Et donc j'ai choisi cette date parce que c'est la date du code noir. C'est choisi. j'ai choisi Elsa parce que c'est un nom euh, juif hein, pour montrer qu'on est tous pareils. Et donc, euh, avec ces, ce, ce mélange de dates et d'originalité au niveau du nom, euh, je l'ai euh, construite en, en faisant naître mon ancêtre à la coulisse à Trois-Rivières. Mmh. Il se trouve que j'ai une habitation qui date de cette époque, mmh. hein, à la Martinique, et donc j'ai pris comme base euh, l'architecture de l'habitation pour décrire euh, l'habitation serait née, euh, donc Elsa. Alors, dans ce, ce livre, c'est une rétrospective du passé on peut dire une, une fiction Oui, absolument, c'est une fiction, c'est tout, tout inventé. Mm -hmm. Et ça, donc vous avez fait ce travail de, de, de dans le passé, comment vous voyez le futur Alors, je, je dois dire que euh, pour revenir un petit peu sur le passé, il y a deux parties dans, dans le livre, il y a le, le, le passé et après on passe avec ma fille qui est la 13e génération à la partie moderne. Cependant, j'ai fait quelques clins d'œil au passé, avant de passer au moderne, et j'ai fait en sorte, notamment, que mon ancêtre, qui était accoucheuse, accouche la mère du chevalier de Saint-Georges. Donc, euh, vous, vous saurez aujourd'hui que c'est mon ancêtre qui a accouché euh, la mère du chevalier de, de, de Saint-Georges. Euh, et lorsque je suis allé à l'école, euh, à une des écoles, l'école chevalier de Saint-Georges, précisément, pour mmh. parler de ce roman, qui a été, d'ailleurs, utilisé mmh. par les enfants pour le bac. Le bac en scène, mmh. mmh. donc mmh. j'étais très fier. <rire> et, et lorsque je suis allé, je leur ai dit que mon ancêtre avait accouché Et ils m'ont cru. <rire> donc il a fallu attendre le bon moment pour, pour que la blague soit, soit donc résolue d'une manière plus fictive. Mais ils m'ont cru. Que... André-Jean Vidal. Vous avez restauré une poterie ancienne, un endroit où on fabriquait des poteries dans les années 1700 bon, jusqu'en 1800, peut-être même un petit peu plus. C'est une drôle d'idée ou c'est légitime Alors c'était une opportunité, d'ailleurs cette, cette poterie a été achetée avant le bâtiment de la Martinique. Cette poterie a été achetée en 2015 mmh. et, et donc cette poterie se trouve sur le territoire de Terre de comme je l'expliquais, là où je suis, je suis né. Parce que mon père était instituteur, il a rencontré ma mère dans cette jolie commune. Et, et dans les recherches qui ont été faites, on retrouve des ancêtres, mais du côté de ma mère, là où je peux remonter un peu plus. Et euh, il était pour moi très très important et sentimental, du, du point de vue de, de l'histoire, de faire l'acquisition de cette ruine. Et qui a été après, et qui d'ailleurs, une ruine importante au niveau international, puisque cette, euh, fait partie, cette, cette poterie fait partie de la route de l'esclave, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et nous utilisons cet espace, nous l'avons fait le 27 mai récemment, pour faire des activités culturelles. Cet espace est à, à, à destination du public. Pour, Un peu mémorial. Pour, pour, pour effectivement. Alors ça s'appelait Émancipant Day, Émancipation mm -hmm. Day. Le jour Pourquoi de l'émancipation qui, qui correspond au jour de l'abolition. Mmh. On a utilisé un mot un peu anglais pour changer un peu. Et cette manifestation s'est tenue avec des potiers, des musiciens, des... Une sorte de, de, de, de, de, des conteurs pour euh, mettre à la disposition des saints trois et des Guadeloupéens hein, cet espace. André-Jean Vidal. Cette mémoire des ancêtres que vous cultivez, dites pas le contraire, vous le prouvez tout le temps, euh, vous fait présider donc la... Le... Les mécènes de la fondation pour la mémoire de, de l'esclavage que préside lui-même euh, Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, c'était important pour vous d'intégrer cette euh, fondation Absolument. Et de, la, et de contribuer à, à la pérenniser. Et c'était un hasard, une mmh. petite histoire qui, qui, qui va vous faire sourire certainement, puisque on va parler d'autres choses. Euh, dans l'hôtel se trouvait un jour euh, le ministre aujourd'hui de. L'éducation nationale, pas Nous avons sympathisé, c'était en 2018, et il me coupe un certain nombre de, de, de, de jours et il me dit Mais euh, je suis en contact avec le président Hérault qui est en train de monter une fondation pour la de esclavage. Je pense que tu pourrais adhérer à cette fondation et euh, essayer de voir euh, si ça t'intéresse. On parle bien évidemment de mmh. tous. et nous. nous euh, nous avons le contact il nous met en contact avec le président Héros qui vient à Guadeloupe, toujours à la Baroque, qui va aussi à la Martinique dans notre habitation de fonds Rousseau. Et de là euh, naît une, une forme de, de, de coopération pour la création. Et nous sommes donc fondateurs, membres fondateurs grâce à cet épisode de, de, de celui qui allait devenir euh, aujourd'hui le de ministre euh, de l'éducation nationale. Alors, on peut dire que vous êtes un contributeur au euh, niveau euh, local euh, sur le marché de l'art. Parlez-nous notamment du pool art fair. Bon. Alors, le pool art fair euh, n'a pas eu lieu depuis quelques années, évidemment à, à cause de, de la perte du Covid. Voilà. Mais nous avons euh, eu ce matin, nous le encore une réunion de travail avec M. Thierry Allais, qui est très actif au niveau donc de, de ces activités culturelles là et qui va produire à la RARAC une ce qu'il appelle le black market. Ça va durer environ une dizaine de jours, qui va du 25 juin je crois jusqu'au début juillet, où il y aura 80 œuvres qui seront exposées dans les différentes parties de l'hôtel et qui vont être l'objet d'un grand marché avec des activités, des débats. De, de cette activité de l'art contemporain en Guadeloupe. André Jean Vidal. Ce seront des artistes locaux Pour certains, je ouais. sais qu'il y a un artiste très important qui vient d'Antigua, mm -hmm. qui s'appelle Marc Brown hein. qui sera aussi là, et des artistes de, de Barbade aussi. Mm -hmm. Donc euh, ça va être quelque chose. C'est ouvert. C'est ouvert à, bien. À, à la C'est bien. Vous avez repris il y a maintenant 4 euh, ans l'hôtel Arawak à peu près Oui, oui quatre ans d'être satisfait de cette acquisition. Nous avons donné à l'hôtel Araouac une, une signature, on peut dire, puisque c'est un hôtel qui était un hôtel plutôt de villégiature, oui. où quand même des Guadeloupéens venaient mm -hmm. de temps en temps. Parfois, oui. Parfois. Et nous avons fait en sorte que ce soit un hôtel d'affaires, un hôtel de culture. Et on va dire 80% de notre clientèle sont des, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des artistes, des artistes, des, équipes, des comédiens, des, des comédiennes, bien connus. des, des, bien connu. des, des <rire> grandes fortunes, monsieur le professionnel, est venu chez vous, il me semble. Voilà, c'est devenu l'endroit où il faut aller quand on vient en Guadeloupe, où il faut. Euh, alors c'est vrai qu'avec les villégiature. culturels que nous avons, les cafés culturels, mm. euh, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces activités. Alors, il me semble et que vous avez une chambre Jacob de Varieux. Oui, oui. absolument. Parlez-nous de cette, de cette une chambre. C'est une, une, ah, <rire> une suite. suite c'est une à suite. À la, à la mesure Jacob de, de un personnage de, de, personnage. De, de, puisque Jacob a été le seul hébergé pendant la période du Covid au début. On avait un client, c'était mm. Jacob de Varieux. Il avait l'hôtel pour lui. Il avait tout l'hôtel pour lui. Et donc, bien évidemment, on se voyait matin, midi, soir. On le réconfortait sur ses soucis administratifs qu'il pouvait avoir ou autre. Il y avait aussi, vous savez, on l'a dit dans la presse, des les médicaux qui ont été aggravés par, par cette maladie Covid. Et donc, il euh, y a une suite Jacob des Varieux, avec des, des éléments qui sont propres à Jacob. Notamment sa salopette, je sa le, salopette, si, si je me souviens bien, on avait voilà, fait un reportage là-dessus. Sa guitare, oui. Voilà, qui sont dans mm -hmm. cette... Et depuis peu, nous avons une fresque aussi où on le voit en train de jouer sur le mur de cette suite. D'accord, fresque qui a été réalisée il y a environ euh, six mois. Mais nous avons d'autres d'autres suites qui ont une signature notamment Patrick Chamoiseau mmh. qui, qui adore sa suite et qui a lui-même posté sur euh, les murs une partie de son livre biblique et, et donc euh, c'est une suite euh, majeure qui donne sur l'île gosier et la dernière suite qui a aussi euh, son, son, son, sa griffe c'est marie Condé. voilà les trois personnes, il en reste trois euh, je peux dire tout de suite qu'il y a une suite qui est réservée pour euh, Bogota. Donc euh, la mère de Bogota, okay. c'est-à-dire euh, Mme jean mm -hmm. et les autres euh, vont arriver. Les... Bien. André-Jean Vidal. Vous êtes élu à la CCI. C'est important d'être élu à la CCI quand on est chef d'entreprise. C'est une façon de rencontrer les, chefs, les autres chefs d'entreprise, d'échanger sur les problématiques communes, et aussi de porter sa contribution pour les, les, les, les, ce qu'on peut appeler les petits chefs d'entreprise, parce qu'on voit souvent, comme CCI comme une affaire de, de, de chef d'entreprise plus importante. Et c'est vrai que je représente quand même euh, les un grosses groupe, une grosse entreprise. Oui. Mais il est important de connaître les, les problématiques des chefs d'entreprise qui ont euh, 5-10 salariés. Ça nous permet de, de, de, de les aider, de, de trouver des solutions. Et nous avons aussi depuis peu les marins-pêcheurs qui font partie des, des, des chefs d'entreprise qui ont euh, regagné euh, la chambre de commerce, qui ne faisaient pas partie il y a quelques années de la chambre de commerce. Et aussi, il faut porter des contributions pour trouver des solutions. J'entendais hier euh, la télévision... Euh, un marin-pêcheur qui, qui disait toutes ces difficultés, et je peux comprendre ces difficultés, euh, c cette lourdeur administrative qu'on a particulièrement dans le domaine maritime. Et, et quand il parlait de 350 euros, 300 euros pour faire le plein pour la journée, il faut prendre beaucoup de poissons, il faut se lever tôt pour... Euh, donc c'est quand même plus facile... C'est lié aussi à la crise... Euh... Je dirais d'avoir une clinique que d'être marin-pêcheur. Mmh. Et alors... Vous êtes donc à la Chambre de commerce. Selon vous, quel sera l'avenir financier pour les Guadeloupéens dans les 5 à 10 prochaines années Alors Nous sommes dans un monde globalisé. On oublie souvent en Guadeloupe que nous avons à côté de nous d'autres îles et nous avons des pays, des pays en guerre, des pays en prospérité, des pays en régression. Il faut qu'on arrive à avoir cette, cette notion internationale. Je reviens, comme vous le disiez, d'Afrique, où j'ai vu le boom qui existe, notamment en Côte d'Ivoire, avec cette jeunesse qui travaille. Et je suis un peu, j'en parlais tout à l'heure, un peu désabusé quand on me dit que certains jeunes, maintenant, veulent travailler 4 jours et qu'ils ne veulent pas travailler 3 jours dans la semaine. Quand on est en compétition mondiale, ça ne va pas aller. On va avoir des difficultés. Pour être compétitif. Et donc, je ne sais pas comment, comment faire, mais il faudra quand même rappeler aux gens que nous sommes dans un monde globalisé. Une dernière question avant de clôturer cette émission, parce que c'est presque la fin. Je voulais avoir votre avis sur la guerre en Ukraine, sur, sur ce conflit qui oppose en fait l'Occident à l'Asie. Euh, des alliances se font, on le voit bien, euh, États-Unis, Europe euh, contre la, la Russie. Euh, Poutine qui commence à, euh, à créer des alliances avec la Corée, la Chine, euh, enfin, on ne sait pas trop avec l'Inde, mais également les pays d'Afrique, puisqu'on l'a uh -huh. vu avec le Mali. Euh, beaucoup de pays, d'ailleurs, il y a quelques semaines, euh, euh, Poutine a reçu plusieurs dirigeants d'Afrique. Et on sent, en fait, euh, un peu... Une la fin de l'Occident Qu'est-ce que vous en pensez Alors, c'est pas la fin de l'Occident, mais c'est vrai que euh, vu de Guadeloupe, euh, cette guerre en Europe, euh, c'est très, très étonnant. Et euh, moi, je, je suis pas dans les affaires étrangères. C'est très compliqué pour moi pour comprendre tout cela, mais je suis un peu déçu qu'on euh, ne puisse pas trouver de solution très rapide à cette, à cette guerre, des gens qui meurent tous les jours euh, en quantité et c'est vrai qu'il y en a qui en profitent parce que cette guerre en Europe euh, permet à d'autres pays, les états unis mais aussi en Asie, des développements, en Afrique, les Africains vont en profiter puisque euh, même si on dit qu'il y aura une forme de famine avec euh, l'arrivée moindre de blé euh, en Afrique, je pense qu'ils vont trouver des solutions pour, pour trouver ailleurs. Et leur dynamisme ne va pas s'arrêter, alors que dans ce pays d'Ukraine, dans ce pays, dans cette Europe, il va y avoir quand même pendant longtemps, longtemps, des cicatrices de cette guerre. Alors, croisons les droits, essayons de savoir, essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, nous. Est-ce que vous avez des idées, vous, pour qu'on puisse trouver des solutions à cette, à cette crise internationale J'avoue que c'est quand même quelque chose qui nous empêche de dormir. Alors, merci d'être venu dans cette émission. En, bien sûr, vous êtes le bienvenu ici à ETV. André-Jean Vidal, un peu de promotion sur le, si vous voulez, le, le magazine. Si, si vous voulez, le magazine est eh bien un superbe dossier, il faut le dire. Un magnifique dossier sur les ouragans, euh, puisque c'est la saison des ouragans, avec une, une interview très intéressante que je recommande d'un spécialiste qui s'appelle Bruno Benjamin, mm -hmm. qui est, je pense... Euh... passionné déjà, puisque oui, ça, ça. ça fait plus d'une a... vingtaine d'années... vingtaine d'années qu'il a son ouragan.com. Mm -hmm. Et euh, il... Euh, il faut le lire, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est pas... Donc un gros dossier cette semaine ouais. sur les ouragans. Combien on a de prévu d'ouragans de, cette année Une vingtaine. C'est énorme. Une vingtaine de tempêtes tropicales, une quinzaine, entre 15 et 18 euh, ouragans, 4 ou 5 majeurs, ce qui n'est pas rien, mais il faut dire que c'est pour euh, l'Atlantique. Et donc l'actualité maintenant de Caribe Info L'actualité de Caribe Info, eh bien, un, vous savez que c'est un service de presse d'information générale et politique caribéen, donc c'est tous les jours, c'est tout le temps. L'actu la, change tout le temps. C'est l'actu qui change tout le temps et, et, et voilà. Bien, bien. et cette émission, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site internet etv.gp et sur l'application mobile en mode replay. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.